Le webinaire que nous avons aujourd'hui est enregistré et euh, il sera diffusé sur la feuille d'inscription de la formation que vous avez utilisée pour vous inscrire aujourd'hui. Alors, vous pourrez le revoir et puis je laisserai aussi le document de la formation dessus ainsi que quelques liens pour aller plus loin. Alors, sans plus tarder, commençons cette présentation absolument passionnante. Évaluer ses sources. Eh bien, pourquoi faisons ça tout d'abord, quand on a des travaux, on veut savoir si les sources qu'on utilise sont bonnes. Et dans le cas où la source est un peu discutable, il faut se préparer aux questions que le professeur, que le jury, que les collègues vont nous poser. Alors on va se concentrer en fait <coughs> sur trois grands éléments, trois grandes familles de questions, euh, qui sont les questions autour de l'auteur, les questions autour de l'éditeur, et les questions autour du contenu. Alors, on va grouper ces questions autour de ces trois grands piliers. Et on sait tous qu'une chaise, dès le moment où elle a trois pieds, eh bien, elle est stable. Alors on pourra bien s'appuyer sur notre document quand on sera assuré de ces trois grandes choses. On pourrait même faire encore un autre recoupement. Regardez bien, parmi ces trois éléments, eh bien en fait, vous allez voir que si vous êtes en premier cycle, c'est important pour vous de bien maîtriser les questions qui vont questionner l'autorité. On appelle ça les critères d'autorité d'ailleurs. Donc euh, tout ce qui est l'auteur, l'éditeur, à quoi ressemble le document, euh, c'est quoi son processus de publication, combien de fois il a été cité. Donc tout ça, c'est des critères qui sont externes au document. Bon, ça, on n'est pas encore entré dans le contenu, on ne sait pas qu est ce qui a été écrit dedans. C'est des critères qui seront, on va dire, euh, le contenant. Alors c'est très important surtout quand vous êtes en premier cycle parce que vous ne maîtrisez pas encore complètement une discipline et vous avez besoin de vous appuyer sur des chercheurs, sur des institutions en qui vous donnez une confiance. Euh, par contre, vous allez vous rendre compte que plus vous avancez vers les cycles supérieurs et plus vous allez être à même d'évaluer la partie principale, le contenu. Et c'est ça en fait qui va faire la différence à la fin. Le plus important, c'est toujours le contenu. Cependant, l'évaluation du contenu est très coûteuse. En termes d'expertise, il va falloir que vous connaissiez bien votre domaine. En termes de temps à passé à vérifier, en termes euh, de, ça, de, de, de, de lecture, d'attention, etc., etc. Alors, même quand vous serez en cycle supérieur, vous ne pourrez pas accorder une analyse de contenu fine à tous les documents que vous allez avoir passés sous vos yeux. Donc, ce que vous allez continuer à faire, c'est continuer à suivre aussi une évaluation par critères d'autorité. Et ces critères d'autorité, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vous permettre de sélectionner et de choisir quels sont les documents à vraiment aller vérifier profondément. Alors, les critères d'autorité, ce n'est pas parce qu'ils ne comptent pas tant que ça, on va les rejeter. Non, non, non, ils seront toujours très utiles, même en cycle supérieur, parce qu'ils vont vous permettre, parmi 100 références, ils vont permettre de savoir laquelle j'évalue en premier, lesquelles je rejette ou je mets de côté, etc. etc. Alors, euh, c'est toujours quelque chose de très pertinent pour vous, euh, pour vous permettre de gagner du temps et de l'énergie dans l'évaluation des documents. Alors, on va aller voir le premier euh, le premier critère, enfin, la première grande famille de critères, de questions, c'est tout ce qui concerne l'auteur. C'est facile à savoir, hein. qu'est-ce que c'est l'auteur ben, C'est celui qui a rédigé le document. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'ils sont plusieurs Dans certaines disciplines, le fait d'être tout seul, c'est valorisé, par exemple en histoire. Dans d'autres disciplines, ce qui est valorisé, c'est montrer qu'on est une équipe ou bien multidisciplinaire, où on est une équipe internationale, on est beaucoup à travailler sur le même, euh, le même sujet. Par exemple, en physique, ils sont 600. Voilà. Donc, euh, ça, ça va dépendre beaucoup des disciplines. Et ça, vous allez le savoir en fonction de la vôtre. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que très, très, très souvent, l'ordre de citation est significatif. C'est-à-dire que le premier auteur, c'est le responsable de l'étude. C'est celui qui, euh, qui avance son crédit, sa responsabilité. C'est celui qui a le plus travaillé. Le deuxième, il a contribué significativement. Le troisième, il a contribué aussi. Le quatrième, il a un petit peu contribué, etc. etc. Jusqu'au dernier. Dans certaines disciplines, le dernier auteur n'est pas forcément celui qui fait le café dans le laboratoire. Souvent, euh, on mentionne comme dernier auteur le directeur du laboratoire. Alors il n'a pas participé à l'étude, mais parce qu'il a choisi d'accorder des financements, parce que c'est lui qui chapeaute l'équipe, parce que. Etc., etc. Alors on le cite quand même, mais on le met en dernier. Alors dans certaines disciplines, ben, le dernier peut être aussi significatif. Voilà par exemple un exemple de chercheur comme ceci. On voit que ce n'est pas les demoiselles d'abord, ni par ordre alphabétique, mais c'est bien M. Randall William qui a été le premier chercheur de cette étude. Si vous avez des documents anonymes, ah ben, méfiez-vous quand même. Hein, en général, on va valoriser les documents où l'auteur est clairement identifié. Ça, c'est très valorisé et vous allez voir que même pour les articles scientifiques, ça va encore plus loin. Non seulement il est clairement identifié, mais normalement, toutes ces affiliations importantes, notables, sont mentionnées. Quel département il appartient, euh, quelle chaire de recherche, etc. Alors ça, c'est encore un cran au-dessus. Non seulement c'est pas anonyme, mais en plus, euh, on voit très bien d'où il vient et à quoi il appartient. Un petit exemple ici, dans le cas de magazine, le magazine dit Économiste a choisi de, euh, de ne signer aucun de ces articles. Donc tous les journalistes qui écrivent dedans, on ne sait pas c'est qui. Alors euh, mais c'est encore c'est assez exceptionnel et euh, ce n'est pas une pratique courante. Il y c'est ça, ça comme ceci. Alors ici donc on peut voir bien les affiliations de nos chercheurs que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, le fait de voir afficher des affiliations, eh c'est très intéressant parce que ça nous permet de repérer possiblement des conflits ou des liens d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêt C'est quand un chercheur euh, pourrait avoir des intérêts dans le sujet qu'il étudie. Donc, par exemple, je, veux, je fais une recherche sur une molécule et en fait, je suis aussi sur le euh, comité administratif d'une compagnie pharmaceutique qui produit cette molécule. Voilà, bon, ça, ça serait un conflit d'intérêts. Notez bien que euh, ce qui est le plus important dans un conflit d'intérêts, c'est pas forcément qu'il existe, parce que des fois, euh, bah, c'est euh, comme ça. C'est-à-dire, euh, effectivement, la personne a des intérêts, mais c'est quand c'est caché. Donc quand la personne n'affiche pas ses liens d'intérêt, ah oui, ma femme, en fait, c'est elle la directrice du laboratoire qui a accordé les financements, ou, euh, etc., etc. Alors, euh, quand les liens d'intérêt sont cachés, là c'est problématique. Quand il y a conflit d'intérêt, mais que c'est affiché, bah, bon, bah, le monde est ce qu'il est, euh, malheureusement ça existe, mais au moins la personne n'a pas caché son conflit d'intérêts. Alors vous verrez des fois dans des articles, souvent c'est vers la fin, juste avant la bibliographie, euh, l'auteur explique clairement ses conflits d'intérêts. On pourrait aussi voir dans un article qui a été publié si euh, l'étude a, a bénéficié de fonds et lesquels, s'il est passé à travers le filtre d'un comité d'éthique etc. etc. Alors, tout ça, c'est des indications qui nous permettent de nous renseigner sur comment le document et l'étude a été produite, a été faite. Les articles scientifiques, qui est quand même le top du top en termes de, de sources à citer, vont même encore un peu plus loin. Ils donnent les coordonnées des auteurs. Alors, même on pourrait dire que l'auteur qui laisse ces coordonnées, c'est un peu l'auteur euh, référence. On appelle ça en anglais le Corresponding Author, c'est-à-dire si jamais vous repérez des erreurs, des problèmes dans l'étude, eh bien c'est la personne à qui écrire pour lui dire « écoute mon coco, ça va pas ton truc là ». Alors le Corresponding Author, vous allez voir, dans les articles scientifiques, vous voyez ses coordonnées et puis vous pouvez communiquer avec lui. Alors, c'est ça. Ça, ça sert aussi des fois à identifier que l'auteur est vraiment l'auteur de l'article. On a vu, alors ça c'est pas exceptionnel, hein, c'est vraiment loin d'être la majorité, mais il y a eu quelques cas où des, des, des chercheurs n'arrivaient pas à être publiés. Alors ce qu'ils sont fait, c'est que plutôt que de me présenter comme seul auteur, je vais mettre moi comme le premier auteur, et je vais mettre en deuxième auteur une personne super connue, et en, en troisième auteur aussi un chercheur renommé, et en quatrième aussi. Alors que les trois autres chercheurs n'étaient pas du tout au courant de cette étude-là. Et du coup, l'article a été, euh, comment dire, a, a pu passer les filtres de la révision plus facilement. Parce que les gens ont dit, oh, ça vient de tel auteur, ma chère. Alors, ça permet des fois de vérifier que vraiment telle personne est l'auteur ou pas. Autre question que l'on peut se poser sur l'auteur. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez courant je dirais, c'est est-ce que le sujet du document que vous avez entre les mains, ou de l'article, etc., correspond à l'expertise de l'auteur. En effet, souvent des chercheurs qui ont déjà le prestige d'être des scientifiques, et même parfois des scientifiques extrêmement brillants dans leur discipline, eh bien, commencent à prendre position sur des sujets qui ne sont pas du tout leur discipline, et pas du tout leur expertise. Alors, euh, évidemment le changement climatique, ça c'était le, le sujet euh, classique, en général, eh bien, vous comprendrez qu'un climatologue ou un météorologue aura plus de crédit dans un, une argumentation scientifique sur ce sujet qu'un géologue ou un chimiste. Et pourtant, il y a des géologues et des chimistes qui disent avoir plus d'autorité euh, que les spécialistes ou bien un astrophysicien qui écrit un livre sur le sens de la vie et l'existence de Dieu. Alors c'est très intéressant sûrement, mais euh, ici son expertise d'astrophysicien ne vaut rien. J'ai découvert la semaine dernière que ça avait même un nom, ça s'appelle l'ultracrépidarianisme. Euh, ça, alors, le mot était construit à partir d'une expression latine. Alors Si vous chercherez avec ce mot-là sur euh, Google, eh bien, vous tomberez sur euh, des cas fameux. Et Malheureusement, on voit que c'est quelque chose qui touche aussi les prix Nobel. Donc, euh, les gens les plus brillants de leur discipline, eh bien on appelle ça euh, dans certains cercles sceptiques, les Nobel Diseases, les maladies des Nobel. Alors, euh, comme quoi, hein, ça ne protège pas le fait d'être très brillant dans un domaine. Ensuite, vous pourriez vous poser la question si vous voulez faire votre petite enquête et que vous voulez faire le tour de la question, c'est quoi les autres publications de mon auteur Alors, ça vaut pour les articles scientifiques, euh, par exemple, est-ce que l'auteur est toujours très rigoureux dans toutes ses études ou est-ce qu'on euh, voit que des fois sa méthode, en fait, c'est pas la première fois qu'il fait un peu n'importe quoi. Ça marche aussi très bien pour les articles des journalistes. Ça permet de voir c'est quoi leur biais, c'est quoi leurs orientations, leurs opinions. Alors, ici, j'avais un exemple assez fameux de madame Marie-Monique Robin, qui est une journaliste française qui a fait un documentaire sur le monde, de, selon Monsanto, en disant Ouh, les OGM, c'est peut-être dangereux pour la santé, ce qui n'a jamais été prouvé. Mais pour faire vendre son documentaire, eh bien, elle a fait un traitement très sensationnaliste de la question, avec beaucoup de raccourcis, etc. etc. Alors, on aurait pu voir que quelques années auparavant, eh bien, euh, elle avait fait aussi un documentaire sur le paranormal. Est-ce que ça existe Ouh. Et puis, ben, pour, faire vendre so pour vendre son documentaire aux chaînes de Télé, eh bien, elle est obligée de faire du sens analyste aussi. Peut-être que ça existe. Alors, vous pourriez faire votre petite enquête et aller voir qu'est-ce que les auteurs du document que vous avez entre les mains, eh qu'est-ce qu'ils ont publié quelques années avant ou quelques années après. Enfin, votre auteur. <coughs> Cite-t-il Et est-ce qu'il cite bien Est-ce on a l'impression qu'il sort toutes ses idées de son chapeau Ou bien, est-ce qu'il accompagne son article, son texte d'une importante bibliographie Alors ça, c'est un bon critère, ça. Et après, cette bibliographie, est-ce que dedans, c'est des bons types de documents Par exemple, vous saurez que si vous êtes en médecine et que dans votre bibliographie, vous avez que des livres, ça ne va pas valoir grand-chose. En général... Quand on fait un article de médecine, de biochimie, en général, ce qu'on cite, c'est quasiment 90% des articles scientifiques dans votre domaine. Ça. Donc, rien qu'à regarder la bibliographie, vous voyez tout de suite si c'est du grand n'importe quoi ou pas. Euh, ensuite... Est-ce que votre auteur est cité et dans des sources fiables Alors là, je vais faire une petite, une petite digression. Il se trouve que de plus en plus de bases de données permettent de savoir combien de fois ce document a été cité. Alors là aussi, c'est pas forcément un critère de qualité du contenu. Des fois, un article a été beaucoup cité parce qu'il est très polémique. Et puis tout le monde se bat dessus en disant « Ah oh là là, Robert, il raconte des bêtises. »« Ah oh, non, non Robert, je trouve que c'est très bon, je m'appuie sur lui. » Alors c'est pas forcément un critère qui va vous permettre de dire cette étude vaut quelque chose. Par contre, si elle est beaucoup citée, ça veut dire quelque chose, c'est significatif. Et je vous invite très fortement à aller au moins la survoler. Pourquoi C'est parce que si tous les gens de votre sujet de votre thème de recherche ont cité ça, c'est pas euh, pour rien. Alors euh, il y a beaucoup d'outils de recherche maintenant. Au début, en fait, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, et il n'y avait que Web of Science qui faisait ça. Ensuite, est, il est venu Google Scholar et Scopus. Alors, Google Scholar, vous connaissez euh, et euh, On s'est aperçu que depuis une dizaine d'années, eh il y a plein de petits acteurs qui ont trouvé cette fonction extrêmement intéressante et qui l'ajoutent à leur base de données. Psyc-info, sociological abstract, vous pouvez savoir combien de fois l'article a été cité à l'intérieur de cette base de données. Hein, vous ne saurez pas si le document a été cité tant de fois par des livres, hein, s'il a été cité tant de fois par des articles dans d'autres domaines. Là, c'est chaque fois à l'intérieur de cette base de données Combien de fois il a été cité Alors, on va aller faire un petit tour. Ici, je pense que si je passe avec mon navigateur, vous allez pouvoir voir le contenu. Je vais aller juste brièvement dans la fenêtre de chat. Parce que je ne sais pas comment j'ai... Ah ben Marie-France, est-ce que tu peux me dire si tu vois le navigateur Oui, je le vois. Super, merci. Alors ici, nous sommes dans Web of Science. Nous sommes sur un résultat de recherche et on peut voir qu'il a été cité 24 fois. Aujourd'hui, on ne sait pas combien il sera cité demain, mais aujourd'hui, il a cité 24 fois. Et il cite 18 documents dans sa propre bibliographie. On pourrait aussi trier des résultats de recherche par nombre de citations. Je lance une recherche sur les board games, alors là, je vais enlever celui-là sinon. Voilà. Ce n'est pas une super recherche, hein. il aurait fallu que je mette des troncatures et compagnie. Bon, là, ils sont tous classés par défaut, par ordre de publication. Donc, les plus récents ici, c'est intéressant, mais pas tant que ça. Moi, ce que je préfère d'abord, c'est time-cited. C'est quoi les documents les plus cités dans mon domaine. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour comme ça. Au moins pour savoir dans vos disciplines, c'est quoi les choses incontournables ou par rapport à votre sujet, c'est quoi le plus, euh, le plus pertinent. Si Alors ça, ça serait dans le cas d'en cherche un sujet. Maintenant, si on était sur un article, comme on était ici, donc là, est-ce que le fait de faire jouer mamie au jeu de société, ça lui permet de garder ses, ses facultés mentales Eh bien, je suis intéressé par cet article. Je vais aller voir les citations que cet auteur utilise. Et ces citations, elles aussi, je vais aller chercher les plus citées. Ah, ça, ce serait intéressant d'aller voir ici, c'est quoi cette étude-là. Sans doute, ça, la méthode utilisée, c'est peut-être pas exactement le sujet, mais peut-être la méthode utilisée est très intéressante pour étudier ce phénomène. Alors. Ça va être un indicateur, non pas de qualité, mais pour vous dire c'est quoi est-ce qu'il faut que je commence à chercher en premier, à évaluer pour faire une idée de la question, pour avoir une bonne connaissance globale. Ici, on avait la même chose. Restart. Avec Upsec info. On peut trier les documents par nombre de citations. Time cited les plus cités d'abord, et ensuite, une fois qu'on a repéré un document intéressant, eh bien, on pourra aller voir euh, c'est quoi les documents sur lesquels il s'appuie qui sont les plus cités. Ici, on a sociological abstract cité par, même principe. Ici, on a une nouvelle base de données très récente qui est encore en, en bêta test. Alors, eux, ils ont essayé de faire une, une chose assez intéressante. Automatiquement, ils vont essayer de repérer si un article qui est cité en bibliographie supporte une idée, soutient une idée, si elle est neutre, ou si elle la controverse. Si elle a... Comment dire, si elle la contradit. Alors, vous voyez ici, cet article cite celui-là, et on, dit, on dirait que c'est en support ici ça serait neutre neutre neutre etc alors c'est calculé automatiquement c'est en bêta mais c'est intéressant ça nous permet comme ça de, de repérer euh, et de trier les sources d'une référence et enfin le classé google scholar vous voyez ici citer 49 fois cité quatre fois cité 140 fois donc si vous cliquez sur une un lien ça c'est tous les documents qui viennent de le citer et de la même manière, on peut voir d'autres documents et combien de fois ils ont été cités. Alors je ferme cette petite parenthèse. Très pratique, non pas pour évaluer le contenu, mais pour savoir comment distribuer votre attention et votre concentration lorsque vous cherchez à avoir un, un, une vue d'ensemble sur une question. Enfin, un point très important aussi pour le point auteur. Un chercheur, c'est bien. Plusieurs chercheurs, c'est mieux. Mais le consensus scientifique, c'est le top. En effet, on est toujours tenté, parce qu'on aime les histoires passionnantes, de penser que tel chercheur, il est contre tout le monde. Et il a raison. Alors ça, on, on sait qu'il a raison, mais 15 ans, ou 20 ans plus tard. Il se trouve que dans la grande majorité, je dirais 99,9% des cas, eh bien, un chercheur qui va dans le... Comment dire qui n'est pas en accord avec le consensus scientifique, eh bien, eh ben, il aura moins raison. Alors, essayez toujours d'aller repérer dans le domaine où vous êtes quel est le consensus, quel est le consensus scientifique sur la question. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Selon les domaines et selon les questions, c'est assez difficile de repérer des fois, quand on est un débutant dans un domaine, quel est le consensus scientifique. Pour certaines disciplines et certains sujets, les scientifiques ont vu que là, ils avaient vraiment besoin d'avoir un consensus scientifique explicite. C'est le cas du GIEC, pour le changement climatique. Là, ils se sont dit, ben on va quand même faire un document annuel où on va tous mettre quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement, pour des disciplines très spécialisées, etc., etc. Alors, des fois, le consensus scientifique est pas si facile à repérer et il est très informel mais c'est ce que vous devriez rechercher, et ça va faire partie de l'expertise que vous allez développer quand vous allez devenir un expert dans, dans une discipline. Alors, c'est n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Aristote. Il disait plusieurs personnes sont toujours plus intelligentes qu'une personne. Et ça, c'est vrai dans, euh, statistiquement dans la plupart des cas. Alors, pas toujours, mais 99% du temps, c'est le cas. Maintenant, on va aller voir le deuxième pilier, l'éditeur. Alors l'éditeur, on peut le résumer en un mot, c'est le responsable. Il peut être tout seul, il peut travailler à plusieurs. Si jamais un chercheur publie une grosse bêtise, ben, ce n'est pas le chercheur qui va avoir un procès, c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est le responsable. Voilà, tout simplement. Alors l'éditeur, il sert à quoi Il sert à filtrer l'information et à la diffuser. Il ne travaille pas tout seul. L'éditeur est une personne. En anglais, c'est plus facile, on dit editor. donc là c'est sûr, c'est une personne. En français, il y, y a un peu une confusion, parce qu'on étend le concept d'éditeur aussi à la maison d'édition. En Gallimard, c'était Monsieur Gallimard, le fondateur, mais c'est aussi la maison Gallimard. Alors, en anglais, c'est aussi plus explicite, c'est publisher. Et ça, c'est l'institution, c'est l'organisation qui publie le document. Euh, c'est celle qui a des comptabilités, qui engrange des bénéfices ou des pertes, euh, etc. etc. L'éditeur est une personne, la maison d'édition est une institution, et un travaille pour l'autre. L'éditeur, eh bien, en général, imaginez que c'est un vieux Dumbledore, un vieux sage, quelqu'un de réputé dans son domaine, un scientifique qui en a vu d'autres. Il engage, chaque fois qu'il décide de publier un document, sa réputation, sa caution scientifique, dans des domaines comme euh, l'éthique, etc., là, sa caution morale. Euh, dans le cas où deux chercheurs auraient eu l'idée, une même idée, eh bien, ça va être l'éditeur qui a reçu le document, qui va défendre son auteur. Donc C'est lui qui va engager des... Euh, des euh, des, des poursuites juridiques, c'est lui qui va défendre son auteur aussi euh, dans le cas où des gens auraient fait des copier-coller de, de documents publiés par ses auteurs, et eh bien c'est lui qui va décider de faire des poursuites, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui donne accès et qui diffuse le document. Alors. De plus en plus, les éditeurs le diffusent de manière électronique. Traditionnellement, c'était de manière papier. Et ce qu'il faisait aussi, c'est que c'était à l'éditeur d'envoyer une copie à la Bibliothèque Nationale pour un dépôt légal dans son pays. Alors, parce qu'un document a été pris en charge par un éditeur, ça veut dire qu'il existe et qu'il est disponible quelque part sur la planète, en électronique ou en papier. Et ça, c'est le travail de l'éditeur. Euh, Alors... Beaucoup de chercheurs décident de faire ce travail d'édition eux-mêmes. Par exemple, sur leur page web, ils décident de mettre en place un dépôt de fichiers. Alors, dans ce cas-là, il y a l'auteur et aussi l'éditeur, puisque c'est le chercheur qui est le responsable de ce qu'il publie. Mais traditionnellement, les rôles étaient séparés. Dans le cas d'une revue scientifique, l'éditeur ne travaille pas tout seul. Il travaille avec le fameux comité de lecture, dont on va voir les éléments un peu plus loin. Dans le cas d'un quotidien, un journal, un magazine, l'éditeur ne travaille pas tout seul non plus. Euh, bah, il travaille un peu plus tout seul. On va dire qu'il prend quasiment toutes les décisions tout seul. C'est le rédacteur en chef. Souvent, le matin, il fait une, ré, une, une réunion de, de rédaction, mais c'est lui qui prend les décisions tout seul. Donc, c'est lui le responsable seulement. Dans le cas de livres collectifs, D'actes de colloque, souvent vous verrez éditeur ou sous la direction de responsable. Donc là, il y a aussi des éditeurs. Et dans le cadre de votre thèse de doctorat ou de mémoire, c'est qui le rôle de l'éditeur C'est votre directeur de recherche. C'est pour ça que c'est lui le responsable. Donc si vous faites des grosses bêtises dedans, ben, lui aussi, eh bien, ça va l'éclabousser. Alors c'est pour ça qu'il veut que vous fassiez du travail de qualité. Alors là aussi, il y a un système d'édition. Alors, on va aller voir en détail les revues scientifiques, parce que c'est quand même la Rolls-Royce de la source à citer dans ses travaux. Comment ça marche L'auteur envoie un document dont il est très fier à une revue scientifique. Cette revue, elle est pilotée par des éditeurs. Donc, la revue, c'est une institution, les éditeurs, c'est des gens. Ces éditeurs, ils prennent une décision d'abord, ou bien ils rejettent, Souvent, c'est trois, trois quarts des choses qu'ils qu reçoivent en, premier, en première vague. Hop, c'est rejeté. Non, désolé, ce n'est pas pour nous. Essayez ailleurs. Dans le cas où ils pensent que c'est intéressant, parce que c'est original, la méthode est prometteuse, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas les décisions tout seuls. Ils vont servir d'aiguilleur, mais ils vont reposer leur décision finale sur un comité de lecture. Et ce comité de lecture, comment ça marche Eh bien. Les éditeurs qui sont au milieu ici vont enlever le nom de l'auteur. Ils vont mettre du blanc au-dessus, ils vont faire des photocopies, et ils vont envoyer le document au comité de lecture qui ne sait pas du tout c'est qui l'auteur. Ensuite, ce comité de lecture renvoie les documents à... aux éditeurs. Les éditeurs, en fonction des commentaires, prennent une décision. Alors, il y a des... Il y a des experts du comité de lecture qui vont dire ça, il faut rejeter, ça, il faut couper, ça, il faut argumenter, ça, il faut réécrire, rajouter telle source, refaire telle expérience, etc. etc. Donc, il y a tout un cycle comme ça de correction et de révision et d'acceptation qui est faite. Si l'auteur est OK, il renvoie une copie modifiée, etc. Et enfin, quand tout le monde est d'accord, le document est publié. Notez bien aussi que dans la plupart des cas, l'auteur, non, dans tous les cas, on va dire dans la grande majorité des cas, je préfère toujours être nuancé, l'auteur ne sait pas qui l'a évalué. Alors, quand l'auteur ne sait pas qui du comité de lecture l'a évalué, on peut appeler ça simple blind, simple aveugle, ou double blind, double aveugle. Parce que le double aveugle, c'est les éditeurs qui ne savent pas qui est l'auteur. Mais il se peut qu'avec le simple blind, eh bien, les réviseurs connaissent le nom de l'auteur. Donc ça ça, ça ça, peut arriver, mais quand même, le, le standard, euh, non pas le standard, euh, on va dire la, la norme principale, c'est que ni l'un ni l'autre ne savent qui est qui. Ça garantit une meilleure neutralité de l'évaluation. Et aussi... Euh, J'ai oublié de le dire, les gens qui sont sur le comité de lecture, normalement, sont des experts du sujet du document. Donc, euh, c'est ça. Donc, ils sont précieusement sélectionnés par les éditeurs. Chaque fois, quand on parle de la révision par comité de lecture, on oublie le rôle de l'éditeur. Mais l'éditeur, on voit ici, il est vraiment central. C'est lui qui prend la décision finale. Par exemple, s'il y a deux auteurs qui disent rejeter et un qui dit accepter, ben c'est l'éditeur qui peut aller même à, à... Ben, c'est lui qui décide le choix final de qu'est ce qu'il veut publier ou pas informé par les avis du comité de lecture alors c'est un processus efficace pourquoi parce que c'est comme ça que la science avance depuis le xviie siècle euh, la Royal Society en 1665 avait commencé euh, avec un embryon de système de ce genre-là. Alors, ça commençait vraiment à se formaliser plutôt dans les années 30-40. Mais c'est comme ça que la science a avancé au cours des années. De plus en plus de revues fonctionnent sur ce même principe. Et c'est euh, ça. L'humanité, pour l'instant, n'a pas encore trouvé mieux pour faire avancer la science. Par contre, il euh, y a des problèmes. C'est très lent. Hein, euh, dans certaines disciplines de médecine, ça peut être très très court, même en, deux, en quelques mois. Mais en général, on va dire sciences humaines, sciences sociales, ça va entre 6 mois et 2 ans. Hein, des fois, ça c'est vu dans les disciplines de l'histoire, des articles qui ont pris 2 ans avant d'être révisés. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir des choses d'actualité là-dedans. Des fois, l'anonymisation (simple blind ou double blind) est illusoire. Ils se reconnaissent tous, ils sont 15 spécialistes mondiaux sur un sujet et ils savent euh, qui est qui, automatiquement. Ils voient le style d'écriture, les méthodes employées, la bibliographie citée, ils font ah, ah, ah. voilà, là c'est Robert. On va le casser, ouf, comme ça euh, il ne m'embêtera plus à la prochaine conférence. Alors, des fois, c'est ça, c'est la nominisation, ça marche pas. C'est aussi basé sur l'honnêteté scientifique. En effet, ce n'est pas trop un système qui permet de repérer la fraude. Euh, ouais, on pourrait penser que c'est un système qui est vraiment un super filtre. Alors, c'est un très bon filtre, mais ce n'est pas un super filtre pour repérer la fraude. Donc, ça peut arriver qu'un article passe par le comité de lecture qui ne voit pas qu'il y a une fraude sur l'expérience, sur euh, le... ça, ça... Donc le comité de lecture n'a a, a pas repéré ça, et malheureusement l'article est publié. La fraude est, est révélée quelques années plus tard, parce que du coup toute la communauté scientifique a commencé à lire cet article, et puis il y en a plein qui ont dit mais c'est n'importe quoi. Et c'est possible que l'article, dans un deuxième temps, soit rétracté. Retraction. Alors il y a une base de données pour ça, pour repérer les articles rétractés, Ça s'appelle Retraction Watch, et euh, c'est très intéressant. Des fois, ça ne veut pas dire qu'un article est rétracté, que les chercheurs sont mauvais. Euh, ça peut arriver parce qu'il y a une pression à la publication, que les chercheurs cherchent à publier rapidement et vite des résultats de recherche. Un directeur euh, suit un élève et puis il a juste euh, survolé, mais il n'a pas bien regardé tous les détails et on s'aperçoit que la chose est, est... contenait plein d'erreurs. Le fait que ce soit rétracté, c'est même une qualité de la science, dans la mesure où elle est capable de s'auto-contrôler et de s'auto-réguler. Alors, à une certaine époque, là, avoir un article rétracté, c'était vraiment, euh, vraiment l'horreur. Hein. C'était comme si vous prenez une poubelle et puis vous, vous la videz dessus. Là. Mais on a remarqué récemment une nouvelle manière de faire de la science, c'est-à-dire euh, des chercheurs... Euh, on dit, ah ben là, on rétracte une étude, on est vraiment désolé. Et ça a été vraiment très bien vu par la communauté scientifique, qui ont dit, ah, ben vraiment, c'est un signe de maturité, bravo. Alors, euh, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on aimerait que la science avance euh, de manière claire, ouverte et euh, sans peur. Euh, ces revues scientifiques eh bien, on peut appeler ce processus de comité de lecture de plein de manières différentes. Un comité scientifique, révisé par les pairs, évalué par les pairs, qui sont en fait des traductions de peer review. Très rarement, on peut voir aussi arbitrer ou referring. Euh, ça. Donc, ça peut s'appeler de plein de manières différentes. Et on peut repérer si une revue a un comité de lecture euh, valide un vrai comité de lecture avec différents outils qui vous sont proposés dans les bases de données des bibliothèques. Alors, un des plus connus, c'est le Ulrich Periodical Directory. Mais vous allez voir que souvent, si vous passez par Web of Science, euh, eux-mêmes ont fait un tri des publications à un comité de lecture. Alors, pour aller plus loin, parce qu'il y a plusieurs manières de vérifier s'il y a un comité de lecture ou pas, consultez votre bibliothécaire disciplinaire. Ce qu'il faut savoir... Ce que tout le monde devrait savoir, c'est que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des revues prédatrices, c'est-à-dire des revues qui publient des articles, on va dire, qui ressemblent à des articles scientifiques, mais qui n'ont subi aucun processus de comité de lecture, c'est-à-dire qui n'ont pas été filtrés et qui n'ont pas été améliorés. Alors la revue dit oui, oui, oui, nous sommes une revue prestigieuse, mais en fait pas du tout, ils ne font absolument aucun aucune révision, par les pairs, et euh, l'article est publié tel quel, et du coup ben, ça ne vaut que, que ce que l'auteur a mis, et souvent ça ne vaut pas grand chose. Alors euh, faites très attention aux revues prédatrices, et là aussi euh, ce serait tout un, un, un sujet que je vous invite à discuter à la machine à café dans votre discipline, avec votre directeur et avec votre bibliothécaire disciplinaire. Journal. Ensuite, eh bien, toutes les revues scientifiques ne se valent pas. Il y a des revues très prestigieuses où tout le monde veut être publié, parce que les grands chercheurs en général sont abonnés, et puis ils veulent voir tout ce que les autres chercheurs publient. Et puis il y a des revues de seconde zone, et des revues de troisième zone, etc. etc. Alors, euh, Il y a plusieurs manières de les classer. Il y a des sociétés savantes qui font des classements, euh, il y a des classements très discutables, qui sont faits sur le nombre de citations qui sont faits. En disant, bah, telle revue est beaucoup citée, alors du coup, elle va avoir un, un indicateur, un chiffre, une cote, qui va lui donner beaucoup de points, comparé à d'autres. Alors, selon la manière dont ces indicateurs sont calculés, et eh bien, vous aurez des hiérarchies différentes, parce que chaque calcul peut être fait selon des critères différents. Alors, c'est ça. Là, c'est encore tout un sujet, et j'aimerais bien faire un webinaire, je pense, qui n'est pas encore au programme, mais je pense que je vais le programmer fin mai, début juin, sur ce qu'on appelle la bibliométrie, c'est-à-dire euh, comment mettre des chiffres derrière des documents, des publications, des chercheurs. Alors, euh, c'est très intéressant, mais ça serait, comme c'est vraiment tout un, un autre domaine, ben on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais il faut le savoir. De la même manière, tous les articles ne se valent pas en fonction de leur processus, un article a été publié, c'est le top. En dessous, c'est l'article accepté, c'est-à-dire que le comité de lecture a dit « c'est bon, on peut publier », mais il n'est pas encore publié. Alors, il est quasiment mis en forme, c'est quasiment sa forme finale, euh, il manque des petites choses, c'est quasiment comme publié, mais c'est un peu en dessous. Après, bien en dessous, c'est « soumis »,« submitted ». C'est-à-dire que le chercheur était quand même assez content de lui pour envoyer son article, mais il n'a pas encore été accepté par l'éditeur et le comité de lecture. Alors là, c'est vraiment un cran bien en dessous. Et encore un cran en dessous, c'est ce qu'on appellerait un document de recherche, un walking paper, quelque chose qui est discuté en colloque, qui est déposé sur un site web, qui est mis en, dans un dépôt de préprint. C'est une publication qui n'a pas encore été révisée par les pairs, mais que le chercheur décide de publier pour avoir un maximum de rétroaction pour améliorer sa, son article, voire d'en faire une deuxième version bien plus améliorée. Alors, c'est encore un document de recherche et c'est le niveau le plus bas euh, d'article. C'est ça. Pour les livres, c'est un petit peu différent. Comment ça se passe un processus d'édition Alors, évidemment, si vous avez des éditeurs, dans le cas d'un livre collectif, c'est toujours mieux. Par exemple, euh, Monsieur Robert décide de faire un livre sur un sujet, il en parle à une maison d'édition, et la maison d'édition dit « Banco, appelez tous vos collègues, et puis chacun vous allez écrire un chapitre sur ce thème-là, et vous, vous allez faire un peu la coordination de tout ça, vous ferez l'intro et la conclusion. » Et du coup, Monsieur Robert appelle tous ses collègues, ses amis, et il leur dit « Toi, ça te dirait pas d'écrire un chapitre là-dessus, ok, toi, là-dessus, là-dessus, tout sera ça coordonné par moi, et puis je ferai l'intro et la conclusion. » et au, au bout d'un an ou deux, on va dire au bout de deux ans, l le, le livre est prêt et il est publié. Alors on peut voir que c'est un processus complètement différent de la révision par les pairs. Hein, Ce n'est pas anonyme, il n'y a que l'éditeur qui fait la révision, qui vérifie que tout le monde ne dit pas trop de bêtises, et du coup bah, ça a quand même un peu moins de crédit qu'un qu article. Si la maison d'édition c'est une société savante, bah, ça a une garantie de sérieux, si c'est une presse universitaire aussi, parce que du coup, ça engage quand même une réputation de recherche. Si vous avez trouvé le livre dans une bibliothèque universitaire, c'est un petit peu mieux comme critère aussi. Souvent, malheureusement, on trouve beaucoup de documents, livres très douteux euh, dans les bibliothèques municipales. Alors, ce n'est pas parfait dans les bibliothèques universitaires, mais en général, on essaie d'avoir des critères de, de scientificité euh, élevés. Si vous avez repéré votre livre dans une base de données bibliographiques comme celle qu'on distribue via l'Université de Montréal, eh bien, ça peut être aussi un, un gage de qualité. Dans le cas d'un site web, alors là, ça peut varier du tout au tout. Et un petit outil très pratique, des fois, si vous n'arrivez pas à identifier c'est qui la personne qui paye euh, l'hébergement d'un site web, ben, ça serait d'utiliser le système WOOIS. Parce que des fois, les créateurs de sites web oublient de se mettre en anonyme. Alors s'ils oublient, bah, du coup on peut savoir qui est vraiment quel site web. Donc euh, ça peut être un petit outil de détective pour savoir euh, qui est qui. Si une page web a disparu, ça ça va arriver souvent, des pages web qui disparaissent, même si le site existe encore, tout le site a été refondu en 2007 et du coup impossible de retrouver son document. Alors, euh, un outil pour essayer de repérer le document original, ça serait Wayback Machine de Internet Archive, qui fait un très beau travail. de Ils essayent de, de référencer toutes les pages web significatives. Et si vous leur soumettez une, une URL qui a disparu, bah, avec un peu de chance, ils l'ont parcouru un jour et ils ont sauvegardé ça. Je vous invite, si vous capturez des sources web, d'en faire une sauvegarde sur votre ordinateur. Euh, surtout si c'est des publications gouvernementales, parce que c'est pas qu'elles disparaissent, mais c'est qu'elles sont complètement déplacées des fois à des endroits où c'est impossible de retrouver euh, par la suite. Alors, si un document vous le citez, c'est en ligne. Ben moi, ce que je, si je serais vous, si vous avez de la place sur votre ordinateur, vous la mettez, vous la sauvegardez. Encore mieux, vous la mettez dans Zotero ou dans un autre qui sont des logiciels de gestion bibliographique, et ça va vous éviter de perdre la source. Dernier point, on a vu les deux premiers piliers, auteur-éditeur, et voici maintenant le principal pilier, celui qui devrait être le seul à compter le contenu, mais celui pour lequel c'est très coûteux de faire une évaluation. Alors C'est pour ça qu'on va se baser sur les critères d'avant pour savoir c'est quoi qu'on va explorer et analyser dans le détail. Alors J'ai essayé de faire ici quelques questions qui pourraient être assez universelles, que vous soyez dans les arts, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences de la nature, les sciences de la santé. J'essaie de faire des critères qui soient à peu près communs à tous, mais évidemment, il va falloir que vous rajoutiez vos propres critères qui sont dans vos disciplines. Alors, un des premiers critères, c'est l'objectivité. Est-ce euh, qu'on voit qu'il y a un conflit d'intérêt, auteur, éditeur On a vu ça tout à l'heure. Est-ce que la personne avance des faits ou elle présente des opinions euh, de la même manière, est-ce qu'on peut voir qu'il y a des affirmations catégoriques, euh, des conclusions fortes Ça, c'est vraiment significatif. Le fait de faire ça, ça va avoir un énorme effet là-dessus. C'est possible, hein, mais essayez toujours d'aller voir et d'aller vérifier euh, des conclusions qui seraient exagérées, absolues, fortes, sans nuance. Euh, malheureusement, des fois, ce qu'on voit aussi, c'est que l'auteur fait le pari et il se dit OK, bon, euh, les gens vont juste lire le résumé et normalement la dernière phrase du résumé devrait être la réponse à la question que pose la recherche. Est-ce que oui, est-ce que non ou est-ce qu'on ne sait pas Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la contrebande, c'est-à-dire que dans la dernière phrase du résumé, il met quelque chose de super fort. Ah oui, le fait de faire ça, c'est très significatif. Mais quand on lit l'article et quand on voit dans le détail de l'analyse, là on dit « mais comment est-ce qu'il tire cette conclusion ?» En fait, c'est pas si fort que ça. Alors il y a des gens qui font comme ça de la contrebande en se disant « De toute façon, les gens, ils n'iront jamais vérifié lire mon article, ils vont juste lire le résumé. » Alors si vous avez des choses à citer, il faut absolument tout lire. Tout ce que vous allez mettre dans la bibliographie finale de votre document devrait avoir été lu par vous au complet. Ça c'est très important. Tout ce qui est dans une bibliographie devrait avoir été lu. Pourquoi Parce que si on vous pose des questions après, il faut y répondre. Alors, euh, c'est mieux d'avoir lu les choses que vous mettez dans la bibliographie. Euh, il peut y avoir aussi le système des pseudo-sciences. Alors, euh, comment est-ce que, par exemple, je sais pas, le Yeti, est-ce qu'il existe ou pas ben, Il faut savoir qu'il y a des revues qui ressemblent à des revues scientifiques et qui sont des revues de cryptozoologie euh, qui font de la science un peu fantaisiste et pour se donner comme une couleur de science, parce que la science c'est beau, on dirait que c'est vrai, et bien du coup ils font comme les scientifiques, qui se citent les uns les autres. Alors, euh, est-ce qu'ils se citent en vase clos, ou est-ce que c'est vraiment des chercheurs du monde entier qui peuvent venir critiquer leurs études, etc., donc ça, ça peut être aussi un, un élément. Est-ce que votre communauté de chercheurs, c'est juste 15 zozots qui se parlent les uns les autres, ou est-ce que c'est la communauté mondiale de recherche Évidemment, comme vous faites des travaux universitaires, essayez de citer des documents de niveau universitaire. La Rolls-Royce, évidemment, c'est l'article scientifique. Il fait un minimum de, on va dire, de 10 à 30 pages. Souvent, vous avez un résumé, et normalement, comme je vous ai dit, la dernière phrase du résumé, c'est la réponse à la question. On s'est posé telle question dans cette étude, et bien la réponse est plutôt oui, plutôt non, ou plutôt on ne sait toujours pas. Ensuite, vous avez aussi une importante introduction qui contiendrait un état de la question, tout ce qui est, toutes les études qui ont été faites avant sur le sujet, une bonne mise en contexte, là, il y a beaucoup de citations à cet endroit-là. Et vous devriez avoir à la fin au moins une bonne page bien dodue de références bibliographiques. Est-ce que le document que vous avez entre les mains est exact Est-ce que les données, les faits qui sont avancés sont vérifiables Est-ce que vous pouvez refaire l'expérience Est-ce que vous pouvez accéder aux archives et consulter les mêmes documents Etc, etc. Ensuite, est-ce qu'à partir de ces choses qu'on va dire vraies, est-ce que la personne fait un raisonnement logique Ou est-ce qu'elle en tire des conclusions complètement à côté de la plaque Et enfin, est-ce que l'auteur a une écriture claire Alors des fois, ça peut une pensée un peu confuse, on se dit « mais est -ce, où est-ce qu'il va là ?» Alors, ça ne veut pas dire que le sujet est complexe ou pas, mais un chercheur devrait pouvoir expliquer clairement qu'est-ce qu'il veut vouloir dire même si le sujet est extrêmement compliqué. Alors faites attention à la confusion, des fois ça peut être un signe que là, il euh, y a quelque chose qui cloche. Enfin, est-ce que le document est d'actualité C'est-à-dire, est-ce qu'il est dépassé Est-ce qu'il a été réédité, mis à jour Est-ce qu'il a été renié hein, Si vous citez les poèmes communistes d'Aimé Césaire, et vous dites c'est central dans son œuvre, ben vous faites une faute, de... une faute de sens, parce que ce n'est pas du tout vrai, il les a reniés. Est-ce que ça a été rétracté, comme on a vu tout à l'heure Et n'oubliez pas qu'un document définitif, publié, eh bien, c'est toujours mieux qu'un document en travail, en discussion, comme ceux qui sont dans les colloques ou les congrès. On pourrait voir tous ces critères qu'on a vus comme des filtres. Plus un document est filtré, mieux c'est. Le filtre du comité de lecture, de l'éditeur, de l'expertise de l'auteur, de, des fonds de... excusez-moi... Euh, des fonds de, des, des financements de l'étude, les comités éthiques, tout ça c'est des filtres qui viennent s'interposer entre une recherche et la, le document final. Et plus il y a de filtres, normalement, plus le document sera de bonne qualité. Alors, ici je vous ai fait un petit poster de différents filtres selon euh, les types de documents. On voit que pour les articles révisés par les pairs, en rose, eh bien, il y en a plein. On voit que pour un site, un site web, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tout ça, c'est indépendant du contenu. Les hein. filtres, c'est euh, des critères d'autorité. On pourrait faire aussi tout un spectre, comme ça, de, de documents. Plus ça monte là, plus c'est filtré. Et dans le temps. Alors On voit qu'il y a un gros saut, vous voyez, les articles révisés par les pairs et tout le reste. Et après les livres basés sur les articles révisés par les pairs, et non pas les, articles, les livres basés sur n'importe quoi. Il y a deux types de livres, et le top du top, ça serait les ouvrages de référence, les encyclopédies de euh, of, Encyclopedia of Criminology, et, qui s'appuient sur des livres et des articles en criminologie révisés par les pairs. Alors, on pourrait voir aussi tout ça selon ce spectre. On pourrait aussi savoir maintenant, est-ce qu'on peut citer une page Wikipédia avec ces trois piliers Alors, est-ce que je cite une page Wikipédia hmm. hmm. Eh bien, on ne peut pas déjà pour le pilier de l'auteur, parce qu'il n'y a aucun moyen de vérifier que l'auteur qui dit être monsieur machin est bien monsieur machin, même si son identifiant de connexion qui est référencé quand on modifie une page, c'est par exemple Pierre Durand. Pierre Durand, mais on ne sait pas si c'est le Pierre Durand ou quel Pierre Durand ou si ce n'est pas un autre qui s'appelle Joseph Bidule. Alors, anonymat complet, il n'y a pas de pilier d'auteur. Ensuite, il n'y a pas de pilier d'éditeur non plus. Wikipédia dit bien, si vous allez tout en bas de la page Wikipédia de, sur la page d'accueil, vous verrez dans les disclaimers nous sommes des hébergeurs de pages web. Les gens pourraient taper n'importe quoi, clac, clac, clac, clac, clac sur le clavier. Pour nous, ça serait pareil. On est juste là pour héberger les pages web, on n'est pas responsable. Et même, ils vont même plus loin. Ils disent pour tout ce qui est des euh, décisions critiques dans votre vie, médicales, financières, légales, n'appuyez jamais votre décision sur ce que vous avez lu sur Wikipédia. Allez voir des spécialistes. Alors, euh, donc là, pas d'éditeur du tout, non plus. Alors il nous dit, il ne reste que le dernier pilier. Alors, il se trouve que ce qu'on trouve sur Wikipédia, c'est très souvent très intéressant. Accessible, synthétique, surtout quand ça a été rédigé par moi, etc. Parce que je suis un grand contributeur à Wikipédia que j'adore, mais, mais, mais, mais, le contenu est instable. Que la page que vous citez aujourd'hui, il est possible que demain ou dans six mois, elle ait été complètement refondue et quelqu'un soit passé, il a complètement rédigé à nouveau. Donc du coup, vous ne citez rien, puisque vous citez une page qui n'existe plus. Alors. Un, c'est instable. Ensuite, ce n'est pas validé. C'est-à-dire, on ne sait pas si les gens qui ont rédigé sont des experts. Ça ne veut pas dire qu'ils écrivent des bêtises, mais des fois, les gens qui rédigent des pages web mettent trop en avant un aspect, alors que ce n'est pas du tout central dans l'étude de ce sujet. Ils ont oublié cette énorme chose qu'il faut mettre en premier. Alors, ce n'est pas forcément qu'il y a des choses fausses, mais souvent, les gens qui contribuent, ne mettent pas assez en valeur ce qui est important par rapport à des choses qui sont anecdotiques. Alors, ce n'est pas du tout validé, malheureusement, ce qu'il y a sur Wikipédia. Et enfin, des fois, il y a des pages qui n'ont pas de source, pas de citation. Et normalement, ce qui est le plus intéressant dans Wikipédia, ce n'est pas tellement la page, mais c'est toute la liste des sources qui ont servi à rédiger cette page. Et que je vous invite fortement à aller consulter individuellement. Vous allez consulter toutes les sources intéressantes que vous repérez. Pour moi, Wikipédia, son utilité, avant même son aspect synthétique, qui est toujours à vérifier et à remettre en contexte, c'est vraiment de nous faire un portail de sources qui nous permet d'aller faire des recherches plus rapidement sur plein de petits points. Des livres, des articles, etc. Ça peut nous donner des bonnes pistes de recherche. Alors, une bonne page Wikipédia devrait avoir beaucoup de sources que vous pourriez aller consulter. Alors, si vous tombez sur des pages que j'ai améliorées, ben, vous verrez normalement il y a beaucoup de sources. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à discuter de tous ces points avec votre bibliothécaire disciplinaire. On est là pour ça et ça va nous faire très plaisir d'avoir des discussions passionnantes sur ces sujets. Avec votre prof, votre directeur de recherche et aussi avec vos pairs. Plus on discute de ces points dans n'importe quelle occasion, et mieux, on se fait non seulement une culture générale, mais aussi une culture disciplinaire sur l'évaluation des sources. Ce que j'essaie de brosser aujourd'hui, c'était vraiment des critères euh, qui, soient, qui puissent vous rejoindre tous, quelles que soient vos disciplines universitaires. Maintenant, ça sera d'aller aller développer encore plus euh, dans vos disciplines, euh, tous ces aspects-là. Et ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Alors, Marie-France, qui est au standard, va me lire les oui. questions que vous avez. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends oui. très bien. Il <rire> okay. ben, y a une question, c'est le document PowerPoint, est-ce qu'il va être en quelque part? Ou euh, oui. Ça? oui. Alors, non seulement la, le, le webinaire que vous voyez défiler aujourd'hui va être enregistré, donc vous pouvez le revoir et écouter ma voix suave et un petit peu enrouée ce matin, en fait, non pas tellement suave. Et vous allez pouvoir écouter tout ce que je dis et même la diffuser à tous vos collègues. Mais vous avez aussi, vous aurez aussi le document PDF de la présentation. Donc si vous avez besoin un jour de réutiliser le contenu pour vos propres formations dans vos cours, eh bien vous êtes le bienvenu, ça me fera plaisir. Citez-moi, ça me fera encore plus plaisir. Oui, okay. euh, oui ben, il y a beaucoup de commentaires plutôt. Euh, mm -hmm. bon, merci, c'est une formation très intéressante. Merci pour cet exposé très intéressant. J'ai eu un petit commentaire à, à titre d'ancienne directrice de la revue Meta en, tra en traductologie. Si mm -hmm. je peux prendre le micro. Ah, okay. Oui, bien sûr, bien oui, sûr. C'est oui, okay. un plaisir de oui. donner le contrôle la euh, ouais, oui, oui. ouais. Je vois très bien. Alors, tout, tout, tout. Euh, Manage participant, voici, un mute. C'est à vous, Madame Vandel. Oui, alors vraiment, je suis très contente de vous avoir entendu parce que, euh, en fait, il y a plein de choses que vous avez rapportées, que j'ai vécues à titre d'ancienne directrice de la revue, notamment l'anecdote du, du chercheur qui met comme co-signataire un. un mmh apparemment très connu et puis finalement quand on communique avec l'auteur en question il retour de l'auteur de de, de, de, de, la, de sa participation euh, à un article euh, de, qui vient d'un illustre inconnu alors c'est c'est arrivé ça je l'ai vu dans la je l'ai vu euh, donc euh, voilà <rire> je voulais faire un commentaire aussi sur la, sur la question de, de la citation des articles euh, et il y a une espèce d'effet pervers qui, qui vient avec l'importance le, le, le, qu'on accorde au nombre de citations, c'est que il euh, y a une certaine paresse intellectuelle qui peut s'instaurer quelquefois c'est-à-dire que ah oh, bon tel article est tout le temps cité, moi aussi je vais le citer tout le temps et, et parfois ça vaut vraiment la peine alors je dis ça pour les étudiants qui commencent et qui sont euh, maîtrises doctorat et en fait il, il faut qu'ils travaillent avec leur, euh, leur, leur directeur de recherche mais il y a parfois des articles qui sont relativement peu cités mais qui, qui sont excellents parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour ne pas citer des articles notamment la concurrence entre les chercheurs et, et donc quelquefois, ça arrive qu'il y a des articles qui sont vraiment bons, mais euh, ils sont relativement peu cités parce que d'une part, il y a une paresse intellectuelle qui fait qu'on va toujours citer les articles les plus cités, et, et d'autre part, bah, lire un article de façon critique, ça prend du temps. Et, et donc, bon, ben bah, voilà. Alors il y, y a des phénomènes un petit peu pervers à la situation actuelle qui met l'accent sur le nombre de citations. Il y a des spirales négatives et des spirales positives. Donc, ça fera... Voilà. merci beaucoup oh ben écoutez euh, merci à vous c'est une rétroaction euh, de très haut niveau que vous venez de me partager alors merci euh, est-ce que vous acceptez que je garde l'enregistrement de votre intervention pour la diffusion plus tard ah. euh, je, je ne vous ai pas entendu mute. Ah oui, oui, oui, il oui, n'y a pas de problème. Vous pouvez conserver mon. mon ah arrière. oui, oui c'est vraiment très précieux. Merci de votre, de, de votre partage. Excellent. Euh, en, en, en passant, vous, vous mentionniez aussi que euh, quelquefois, on n'arrive pas à maintenir l'anonymat et, et effectivement, c'est possible quand on, souvent on écrit des articles et puis on cite des travaux antérieurs. Mmh. Alors, on ne peut pas arriver à maintenir l'anonymat complet. Euh, par contre, ce qu'on peut faire, c'est euh, faire évaluer un article à plusieurs évaluateurs, parce qu'à ce moment-là, euh, si on, si on, le, le rôle de l'éditeur, d'une revue, du directeur d'une revue, de, est, est, est vraiment euh, très important pour pouvoir justement euh, essayer de porter un jugement sur des situations où il pourrait y avoir un conflit d'intérêt, où on pourrait euh, on pourra avoir affaire à des, à des, des conflits de personnalité ou autres. Donc, euh, c'est m'est arrivé assez souvent de soumettre euh, des, des articles à un troisième évaluateur, voire un quatrième, si on voit que oh, tiens, euh, ça peut être un peu problématique. Donc, c'est un travail très difficile de bien faire évaluer les articles et qui est, qui est fondamental. Merci. Oui, effectivement, je, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un point que vous venez de souligner, c'est que souvent, un, un des problèmes du, de la révision par les pairs, c'est que le directeur d'une publication, un éditeur, a des fois beaucoup de problèmes pour trouver même des, des experts pour son comité de lecture. Parce que comme c'est une tâche qui est vraiment... Euh, euh, Très, euh, qui, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'expertise, euh, bah, du coup il y a beaucoup de chercheurs qui des fois euh, déclinent euh, des, des propositions de réviser des articles. Alors des fois c'est très difficile d'aller recruter oui. des réviseurs. Hein. Oui. Euh, oui, et puis euh, en, en fait il y a plusieurs modèles, il y a des modèles où il y a un comité de lecture qui lit tout, et puis, il, y a des, il y a des modèles où on, on va chercher des experts un petit peu partout dans le monde et donc on, pour un article donné, on essaye de trouver deux ou trois personnes euh, qui vont être capables de juger l'article en fonction de sa thématique, et le comité de lecture va être là pour euh, trancher dans des cas difficiles, ou... parce qu'un comité de lecture euh, ne peut pas nécessairement prendre en charge tous les articles qui sont reçus, ce serait trop, les gens <rire> deviendraient fous. alors euh, ouais, ouais, oui. <rire> donc, donc ça dépend un petit peu du, du modèle de la revue, de son ampleur, du nombre d'articles soumis, euh, etc. Et effectivement, c'est un boulot énorme en fait, de faire ça, vraiment. Ouais. Excellent. Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'est un boulot énorme, et du coup, qui se voit, parce que c'est pour ça aussi que c'est vraiment la documentation la plus prisée dans la recherche. C'est parce que le fait d'avoir ce processus de révision par les pairs, un, ça permet de filtrer, et deux, ça permet d'améliorer considérablement le contenu d'un document. Oui, en fait, euh, si je peux me permettre encore un petit commentaire. Euh, c est, c est, c est, je n'ai jamais vu, pratiquement, ou très, très, très rarement, en fait peut-être si une ou deux fois par des auteurs qui sont vraiment exceptionnels, mais je n'ai pratiquement jamais vu d'article qui soit publié d'emblée sans qu'il y ait des, des, des modifications apportées à la suite de l'évaluation des articles. Euh, donc, le rôle des évaluateurs est vraiment essentiel parce que d'abord, il n'y a aucun document qui ne soit pas... Euh, susceptibles d'être améliorés. Donc, euh, bien souvent, les auteurs eux-mêmes apprécient beaucoup les, les commentaires qui sont faits. Ça leur permet de préciser des points, ça leur permet d'améliorer la qualité générale. Et puis, euh, l'autre... Euh, alors, j'ai manqué un tout petit peu, à un moment donné, le, le son à couper. Donc, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais si, donc si vous l'avez dit, je m'excuse. Mais vous parliez, à un moment donné, des revues prédatrices. Mm -hmm. et il y a des listes en ligne, il y a, une, il y a des listes de, de revues éditeurs, d'éditeurs prédateurs, donc on, on peut trouver ça. Euh, il y a quelquefois une certaine incertitude sur certaines revues dont on se demande si elles sont prédatrices ou pas. Mais il y, y a des signes qui, qui doivent alerter. C'est-à-dire, si on a affaire à une revue qui, dont, les, dont les, les responsables sont tout azimuts de toutes les disciplines possibles, confondues, euh, okay. euh, ça, c'est un signe qui doit alerter. Parce qu'en principe, une revue, elle est, elle est spécialisée dans un domaine et elle ne devrait pas publier tout et n'importe quoi de tous les domaines, avec des experts de tous les domaines. Donc ça, ça c'est un signe déjà qui est, qui est un petit peu troublant, en fait. Il y en a, a d'autres, mais ce serait tout un sujet en soi, la, la question. Ah de... oui, oui. Ah, je, je me demande même s'il n'y a pas la place pour même faire un petit webinaire euh, juste sur cette question-là, parce qu'en fait, il y a non seulement les revues prédatrices, mais aussi les conférences prédatrices. Oui, où, oui, où, les éducateurs où, aussi. Euh, et. et il est... Ah, c'est le son coup. Et les éditeurs prédateurs aussi Oui, de livres aussi, absolument. absolument. Bah écoutez, je non. me mets ça dans ma liste. Je pense que d'ici juin, je vais, me con je vais vous contacter un petit, un petit webinaire sur les prédateurs. Ah oui, et puis les... notamment, ils ciblent les étudiants de maîtrise ou de doctorat en envoyant des courriels qui leur demandent de de publier à moindre coût leur mémoire ou leur doctorat, et c'est un vrai piège, et ça nuit à la carrière des gens. <rire> euh, oui, oui, un webinaire là-dessus, absolument, et je vais, je, vais je vais venir vous écouter aussi. <rire> alors, alors c'est une promesse que je vous fais à tous, euh, soyez attentifs, je pense que je vais mettre à jour le calendrier des formations d'ici une semaine ou deux, et puis euh, vous aurez des nouveaux webinaires jusqu'à fin... début juin, je pense, et puis je vous promets, je vous en fais un sur les prédateurs. Merci beaucoup. J'ai très apprécié vos, vos webinaires, M. Martinelli, avec euh, votre collaboratrice. Euh, très, très apprécié. Ah, ça me fait plaisir. Merci, Madame Vandel. Mmh. Alors, euh... est-ce que tu m'entends, Oui, je t'entends bien. Oui, mais peut-être qu'on peut juste répondre à une question. Bien sais, sûr. Euh, bonjour. Est-ce qu'il est possible d'évaluer les maisons d'édition et est-ce que ce serait pertinent de le faire? Alors, euh, les maisons d'édition, vous pouvez toujours, euh, là aussi, avoir des critères d'autorité pour distribuer votre attention. C'est-à-dire, ça ne va pas vous dire forcément que le contenu est meilleur, mais ça va vous dire, ah, bah, vous voyez, si vous lisez quelque chose qui vient d'une presse universitaire de à 1, -1 eh bien a priori, vous aurez moins de, de, vous serez moins en esprit critique quand vous quand vous le lirez. Si vous, vous utilisez une maison d'édition de livres qui a déjà publié des choses un peu plus douteuses, ben là vous dites, ah, bon, il faut quand même que je vois parce que si l'auteur avance des choses, ce n'est pas sûr qu'il soit très... Euh, qu'il qu ait des choses vraiment, euh, des données probantes derrière lui. Alors, tous les éditeurs de livres ne se valent pas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de document a un processus de publication qui est beaucoup moins filtré que pour une, un article... Euh, révisé par des pairs euh, et des critères d'autorité vont vous permettre de mettre plus ou moins en alerte votre esprit critique quand vous les lirez. Mmh. Ok, merci. <rire> okay. Oui, puis il y a une autre question, le délai de traitement des publications, c'est un peu général, mais mmh. délai de traitement des publications, quel est le délai ouais. Oui, alors on va dire que pour euh, un billet de blog, un chercheur a un blog, délai de traitement, une seconde. C'est-à-dire il clique sur « Send » et hop, tout de suite c'est en ligne. Pareil pour un tweet, euh, donc tout ce qui est directement géré par un professeur, son site web, etc., délai zéro. Ensuite, dès le moment où on passe par une institution tierce, là, ça rallonge, ça, ça rallonge du délai. Euh, si vous avez euh, des articles de magazines, en général, quelques semaines. Si vous avez des articles bah, des articles de magazines vulgarisés, ça prend quelques semaines à être publié. Une petite révision de grammaire, euh, deux, trois coupures, c'est publié. Ensuite, vous avez euh, les articles scientifiques. Selon les disciplines, on a vu, ça peut durer quelques mois, quand c'est très rapide, voire quelques années, euh, si vous êtes dans des vieux domaines de vieux chercheurs. Alors ça, ça peut être très long. Encore plus long, les livres. En effet, pour mettre en place un processus de publication de livres, il y a non seulement la rédaction, mais aussi tout le processus avant pour coordonner les gens, euh, trouver des financements, ensuite faire la mise en page, euh, la diffusion, l'impression. Alors là, ça peut être quelques années pour un livre. Et dans le cas de euh, d'ouvrages euh, de référence dans un domaine, par exemple Encyclopedia of Criminology, là ça prend des dizaines d'années. Euh, non, pas, on va dire à peu près une dizaine d'années. Parce qu'il va falloir récolter des expertises de plusieurs chercheurs du monde entier. Chacun va écrire un ou deux articles dans son domaine. Et là, c'est vraiment entre 5 et 10 ans. Euh, oui, merci. Ah oui, puis Mme euh, Vandal voudrait rajouter quelque chose, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Est-ce qu'elle peut intervenir? Ah, tout le temps. Oui, euh, je, je pense <rire> que... Elle ouvrir le, les micros, je crois. Ah oui. Oui, oui. il n'y a que moi qui peux déverrouiller oui. les micros, oui. je crois. Okay. C'est bon. Oui, merci. Euh, alors, euh, je, voulais, je voulais juste euh, mentionner que dans le monde biomédical, notamment, mais aussi euh, les sciences, pas en sciences humaines, je ne l'ai pas vu encore, mais et ce serait à surveiller, il y a des, des systèmes de serveurs où les chercheurs déposent leurs articles en attendant l'évaluation. Et je vais en mettre un, je vais en mettre un dans, le, dans, le, dans les commentaires. Euh, alors, c'est intéressant à savoir parce que ces serveurs, en fait, tout le monde a accès aux articles avant que l'article soit accepté. Et donc, par exemple, en ce moment, avec le, toutes les recherches qui se font sur la, la, la COVID-19, euh, les, les gens publient leur, leur, euh, leurs travaux avant même l'évaluation. Donc, ça donne accès aux données. Ça n'est pas une garantie que l'article va être accepté, mais ça accélère considérablement l'échange des connaissances. Mmh. Dans, des, dans des domaines de pointe où la recherche doit aller très, très vite, euh, ben, en fait, maintenant, on accède aux, aux données extrêmement rapidement, mais évidemment sous réserve de leur validité. Donc, ça demande aux gens d'avoir un bon esprit critique avant de avant d'accepter les, les données qui sont publiées. De toute façon, il faut, comme vous l'avez justement souligné, il faut, un, il faut un, grand, un grand esprit critique de toute façon. Mais disons que là, ça, ça accélère de beaucoup les recherches, évidemment avec le risque d'avoir des trucs bizarres qui se promènent, mais les, les, gens, les gens jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils vont savoir que s'ils vont aller chercher de l'information sur ces serveurs, ben, ils vont devoir faire preuve d'esprit critique. Mais en ce moment, par exemple, pour la COVID-19, c'est hallucinant il y a une, une, une quantité d'articles qui sortent c'est incroyable, incroyable. Voilà. Oh oui oui alors du coup ça, ça, ça merci effectivement euh, je suis passé super vite là dessus et ça me donne envie de développer un petit peu parce qu'effectivement c'est un point extrêmement important qu'on est en train de voir euh, euh, actuellement avec la Covid-19 euh, c'est ce que j'ai appelé les dépôts de préprint euh, ça a été créé euh, je pense, c'était les années 90, au début par les physiciens avec Archive, parce qu'ils en avaient marre de passer par les, les, les revues euh, qui faisaient payer des gros frais de publication, et puis ils se sont dit, ben, nous on va déposer tout directement dans Archive maintenant. Alors les physiciens ont commencé, après dans les années 2000, 2010, ça a été, c'est ça, les sciences biomédicales, euh, la, la recherche fondamentale, ADN, euh, etc., etc. Et on a vu, euh, c'est ça, euh, depuis quelques mois, euh, les préprints euh, autour de la COVID qui sont déposés dans, dans ces dépôts-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il y avait des institutions qui ont fait un peu la soupe à la grimace en disant, oui, mais dans ce dépôt, vous voyez, il y a des recherches sur n'importe quoi qui sont publiées et qui ne valent rien et qui sont même trompeuses. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, autant ça... ça ça avait fait beaucoup de bruit médiatique. Par exemple, il y avait deux études, une sur la transmission avec les serpents et une sur la transmission VIH, qui avait tout de suite été reprise dans les médias, mais par contre, qui n'a pas du tout trompé la communauté des experts en épidémiologie. Alors ça, c'était très intéressant de remarquer ça, euh, c'est-à-dire que ces dépôts, effectivement, ne sont pas filtrés, mais quand on a des experts dans des sujets, leur expertise est es telle qu'ils arrivent tout de suite à voir si quelque chose euh, a fait du sens ou pas. Et, voilà. mm -hmm. et, et les gens risquent leur réputation s'ils déposent des, des bêtises, en fait. Donc, mm -hmm. euh... Oui, absolument. Oui, oui, C'est tout des laboratoires et des équipes qui, euh, qui n'ont pas intérêt à publier n'importe quoi. Donc là, du coup, les labos euh, qui avaient publié ces deux études, ben, là, on, les, on les écoutera beaucoup moins la prochaine fois. Mm -hmm. ouais, ouais. Alors, euh, on, on est en train d'assister à, à Quelque chose qui, qui, est, qui fonctionnait déjà, mais je pense qu'il y a eu euh, un tournant important. Et euh, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la science ouverte. Donc, tous ces dépôts de préprint vont sûrement faire avancer la manière dont la science est publiée. Et euh, c'est ça. Donc là, on, on a la chance de voir ça en direct en ce moment. Ouais. Je, je voulais peut-être faire un dernier commentaire sur la question du nombre de citations euh euh, je ne me souviens plus du nom du chercheur qui travaille là-dessus à l'université. Je pense qu'il est en bibliothéconomie, mais vous allez oui, sûrement le... Oui, oui, Monsieur Vincent Larivière. Oui, c'est ça, exactement. Et euh, il avait fait une étude très intéressante à un moment donné qui montrait que la, la, le, la dynamique de, de, de citation était totalement différente selon les disciplines. Et que donc, euh, par exemple, des, certains articles dans, des, dans, dans, sciences humaines, dans certaines disciplines des sciences humaines euh, leur nombre de citations augmentait, mais très lentement au fil du temps, mais ça pouvait être des... des... ensuite, une fois qu'ils s'étaient implantés, ben, ils étaient encore cités 10-20 ans plus tard, alors que dans des disciplines où les recherches vont très très vite, ben, si on n'est pas cité dans l'année qui suit la publication ou dans les deux ans qui suivent, ben, je veux dire, on tombe dans un vide sidéral parce que le... De toute façon, ce n'est plus, ça n'est plus d'occurrence. Alors, ça, ça c'est un phénomène qui est très, très intéressant à prendre en compte pour les étudiants qui sont dans des, dans, dans des disciplines diverses. C'est-à-dire, il faut voir que les, les dynamiques sont différentes. Et, et puis aussi même dans les sciences où le nombre de citations est, est très important et doit être fait. Ben, je pense que vous le, vous le mentionniez d'ailleurs. Il y a quelques fois des articles qui sont cités tout le temps, mais moi je me souviens par exemple dans le domaine où je travaillais avant puisque je viens des, des sciences biomédicales avant d'avoir euh, d'avoir mal tourné en traductologie. <rire> il euh, y avait un article qui était systématiquement cité mais tout le temps tout le temps tout le temps c'était l'article qui décrivait la technique du dosage des protéines et alors, oui, oui oui ça c'est un grand classique -là. Oui, oui, oui. Alors, il battait des records en termes de nombre de citations et puis bon effectivement c'était quand même un truc important parce que bon, il, faut, il faut si on fait pas de dosage de protéines ben, on va pas très loin mais bon je veux dire c'était pas une raison pour lui donner le prix nobel quand même quoi donc, euh, il faut vraiment être très critique aussi sur, les, sur ces dynamiques-là qui, qui peuvent avoir toutes sortes de... Enfin, il y a des choses amusantes, d'ailleurs. Des, des... Oui, oui. <rire> des... C'est un très bon exemple, oui, oui effectivement. C'est comme si on, on, on citait son manuel de, de mathématiques 1 plus 1 égale 2. Oui, Parce voilà. qu'on qu a fait un calcul dans son étude. Oui, oui, oui là, c'est voilà. voilà. assez voilà. amusant. <rire> Et puis la, la question des consensus aussi, elle est extrêmement intéressante, et notamment en médecine où les, où les, les consensus sont extrêmement importants pour établir des, des traitements et donc pour dire à un clinicien, bon ben voilà, le consensus dans la communauté, c'est telle, telle, telle chose. Donc euh, c'est vraiment important. En même temps, il faut, il faut savoir que la science, elle procède par remise en question et que donc euh, c'est presque automatique qu'on va avoir des, des chercheurs qui vont... Qui vont lever des lièvres et dire « Ah ouais, mais là, on n'est pas d'accord avec ça, donc il faut faire une recherche dans ce sens-là ». En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ça procède par une suite de, de consensus qui sont constamment remis en question. Et, et qui sont remis en question par des quelquefois des empêcheurs de tourner en rond. Et alors, euh, mais, mais je suis absolument d'accord avec vous que pour les gens qui commencent à recherche, ils doivent prêter attention avant tout au consensus, surtout dans les disciplines qui fonctionnent comme ça, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir trouver les sources les plus euh, les plus utiles pour pour commencer. Merci. Oui. Euh... Il y a une question, mais là, je sais pas s'il est trop tard. <rire> non, non, non, il n'est jamais trop tard. Ah, okay. On fait avancer la science, là. D'accord. <rire> la partie où vous avez parlé sur les sites web, peut-on publier un, un site web? Peut-on publier un site web? Oui, n'importe qui publier, peut publier un site web avec... Euh, alors, on peut acheter un nom de domaine auprès d'un... On s'appelle un registra. Euh, vous pourriez acheter un, un nom de domaine .ca si vous êtes canadien. Vous pouvez acheter un .com, ça, n'importe qui peut acheter un .com, il y a plein d'autres extensions. Et ensuite, vous pouvez, sur ce site web, déposer des pages qui sont ou des pages dynamiques ou des pages statiques. Et du coup, vous construisez tout un site web et ça peut aller vraiment de, du site web très avancé à un site web très rudimentaire. Donc, n'importe qui peut mettre en ligne un site web. La personne a dit, « C'est pas par hébergement, je parle par rapport à un travail scientifique. » C'est la même personne pour les sites web. Euh... « C'est pas hébergement, je parle par rapport à un travail scientifique. »« Peut-on publier sur un site web, le travail scientifique. » Ah oui, d'accord. Alors, ouais. hmm, euh, je vais un petit peu aborder ce point-là dans le webinaire « blogué sur sa recherche mmh. ». Euh, ça, ça serait une très bonne discussion à avoir avec votre directeur de recherche. En effet, lorsqu'on est engagé dans une recherche à l'université, il est possible que euh, le, votre laboratoire, le jury, euh, souhaitent que ce soient eux les premiers lecteurs de votre recherche. Dans d'autres euh, manières de faire, le directeur de recherche est parfaitement OK que vous partagiez des bouts de votre thèse, de votre mémoire, au fur et à mesure que vous rédigez. Alors vraiment, ça c'est une discussion euh, à avoir avec son accompagnateur, son directeur de recherche, euh, sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec les recherches euh, que vous menez à l'université. Des fois, ça peut aussi être une, euh, une demande euh, du sujet. C'est-à-dire si vous êtes sur un sujet défense, maintenant vous faites l'intelligence artificielle et la crypto, crypto... cryptographie euh, des mots de passe, ben, peut-être que vous ne pourrez pas du tout partager votre recherche. Si vous êtes sur des sujets de société sensibles comme la grossesse pour, pour autrui, euh, c'est possible que vous on vous suggère de ne pas partager votre recherche pour éviter d'avoir des trolls qui viennent, euh, etc. Alors, ça, pour, pour vraiment savoir qu'est-ce que vous pouvez partager de votre recherche que vous faites à l'université, personne numéro un, allez voir tout de suite votre directeur de recherche et il y a une discussion avec lui ou elle. Hum. Hum, merci, merci. Il euh, y a peut-être une autre question. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bien, je pense qu'on a eu une <rire> formation fantastique aujourd'hui. Oui, oui. euh, merci Madame Vandel, merci à vous tous, merci Marie-France. Euh, je vous donne rendez-vous demain et je ne sais même pas ce qu'on va faire demain. <rire> Zotero. Zotero, Ah, on ouais. retourne à nos grands classiques. <rire> Alors demain, on ira voir comment importer facilement des références dans Zotero, se faire une bibliothèque de références et ensuite la citer comme ça dans son logiciel Word. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour un peu de pratique. C'est à 10 heures et apportez votre café. <rire> non, Pascal, j'ai une question. Oui à moi euh, moi. Mais tu sais, quand je t'avais demandé copier, que je puisse euh, copier les questions ou euh, mm -hmm. garder les questions, je ne sais pas comment, là, mais en tout cas, tu, peux, tu peux... Oh, Mais tu sais, euh, ce n'est pas la peine de ah, ça... les garder ah, déjà... okay. parce qu'en fait, moi, quand je termine là, la session, oui. ça va me produire un, un fichier euh, audio, okay. deux, un fichier euh, vidéo okay. et trois, aussi un fichier texte de tout ce qui était tapé. Ah, bon, okay. Donc, en fait, c'était juste pour t'aider. Ah si, bon, OK. Si, si tu vois que ça t'aide de copier-coller. parce qu'il Non, non, non, choses. pas vraiment. Non. Bon, bah, alors, t'occupe pas. Es... C'est juste que Mme Vandal elle a donné un site web. Que, mm -hmm. que, je l'ai ah, noté. Mais, OK. Euh... Ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter moi ouais. dans les liens euh, de la formation d'aujourd'hui. OK. C'est ouais, ça, le rajouter un site web dans les. Ah, le ben, c'est ça. À... Merci de me rappeler ça. Ouais. Parce que peut-être que des fois, parce que moi, le chat, je ne vais pas du tout le voir. Ok, ok. S'il y a quoi, des choses un peu comme ça, rappelle-le-moi et okay. puis euh, euh, ça me fera penser qu'il faut que je le collectionne dans les okay. choses à partager. Mais Je peux t'envoyer te le site, je l'ai noté, fait que je pourrais te l'envoyer par courriel. Oui, hum. ouais, ça marche. Je pourrais être sûr, ok. Ok. Absolument. Bon, ben, Merci demain. pour le standard. À demain. <rire> à demain. <rire>